Alors, c'est Adel Benzo, je salue tout le monde et je remercie tout, toute l'équipe pour euh, leur patience et leur intention à notre séminaire. Euh, J'espère bien qu'on va euh, développer une grande famille. Ça sera la famille euh, Adbenzo. On va euh, avoir une longue vision ensemble. Je remercie M. Karim et Mme Nasserine. Je remercie euh, toute l'équipe un par un, Narjus, Rania, Dora, <rire> Céline, euh, Bro, <rire> Ayman, Ameni, euh, Khoyahsen qui est absent, j'espère qu'il va nous rejoindre d'un moment à un autre, et notre petit samouraï Adnan et je, je souhaite à tout le monde euh, une bonne réussite bien évidemment professionnelle et personnelle ok Bravo. <applaudissements> <laughs> <laughs>